وسند يثنيقان أرسان ذي المرسام لبضار جخران يلسن فرسوق ذا يران اين لد سنع يل مقلن ذايران اين لسن دوق جسني قيد قران Ton combat n'était pas narcissique, ton combat n'était pas sanguinaire, donc on va se vouler rassembleur. Ton combat se voulait d'identitaire. Dans ses chansons, où Lalou dénonce la corruption et l'autoritarisme, il revendique la liberté pour son peuple et la reconnaissance des valeurs identitaires de la Kabylie. Après les militants politiques, les journalistes, les syndicalistes et les militants associatifs, la machine répressive en Nouvelle-Algérie entend étoffer sa chronique désastreuse avec arrestation et incarcération, y compris toutes les voix discordantes dans les arts et la culture. Dès lors, l'auteur-compositeur interprète ou Oulalou de son vrai nom Abderrahman Oulalou est interdit de quitter le territoire du pays, il se dirige donc vers le Festival international des arts. Pour la célébration du Land Berbère 2973. 1973. Pour rappel, la constitution algérienne, amendée en 2020, garantit le droit de circulation à tous les citoyens. Il n'est restreint que sur une décision motivée de la justice pour une période définie dans le temps. تراوتين اللي قوي ضيق رهن مزرن لي اشراق والنوان ويد ومنهوي لا بافرت يوساد ترفين يثبت بنخوجا يوساد ترفين يثبت احمد c'est quoi ce que je veux? Le chien, le chien, le chien, le chien,